Ça va être bien, c'est ça Alors, les fonctions. Après, euh, les instructions, les répétitions, voilà les fonctions. Donc on, on est parti du, du plus général. Dans un programme, on écrit des instructions. Et puis on a vu que quelquefois, ces instructions, elles se répètent. Donc, On peut écrire des répétitions pour éviter d'écrire des longues listes d'instructions comme ça. Et puis, euh, l'étape suivante, c'est les fonctions qui permettent de rassembler au sein d'un même élément des choses qui ont quelque chose, enfin des, éléments, des, des instructions qui ont quelque chose en commun. Euh, C'est très important en, en programmation, puisque on va éviter d'avoir euh, des lignes de code qui se suivent les unes les autres. Euh, et puis on va essayer le plus possible de de créer des éléments qu'on peut réutiliser après dans, dans le code, ou dans, dans le programme. Donc euh, Là où vous en êtes pour le moment, euh, vous ne pouvez pas encore faire des choses euh, extraordinaires, mais il faut bien commencer à un moment ou à un autre. Et puis, un, un exemple de, de, de fonction qui vous a été euh, présenté, c'est la fonction pour dessiner un carré. Alors une fonction en Python, elle est définie comme ça, def carré, on a des parenthèses, et puis deux points à la fin. Donc dans ces parenthèses, vous avez vu, je reviendrai après, qu'on peut mettre un paramètre. Et puis, cette fonction qu'on peut écrire, euh, qui s'appelle carré, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va dessiner un carré. Donc, euh, je ne sais plus exactement, on peut faire en avance... Euh, 200, on tourne à droite de 90 degrés et puis on fait ça 4 fois on peut l'écrire comme ça parce que j'ai commencé comme ça un forward 100 et puis on va à droite de 90 et puis on doit le faire quatre fois, c'est un peu long ah, on peut utiliser la répétition on efface tout. On recommence. Repeat 4. Forward. 100. Right. 90. Voilà. Magnifique. Voilà une fonction qui va dessiner un carré. Vous ne me croyez pas? Non, vous ne me croyez pas Non, vous ne me croyez pas Voilà, merci. Mais oui, je vais vous montrer. Alors, il y a des gens qui cliquent sur des boutons pour démarrer des applications. Puis, il y a des gens qui savent ce qu'ils font. Alors, Def carré, euh, tac. alors je dis quoi, on répète quatre fois. un forward, ah, Et un right, ah, right. right. ouais, s'il y a plein de trucs à mettre avant. À hein. from Est égal. Voilà, et normalement, si j'exécute mon programme, il y a un carré <rire> Oui, c'est parce que la mon écran est déformé. La ouais. Ouais, je la connais la déformation. Euh, le facteur de déformation, c'est 1, je sais 21, je crois. voilà. Donc une magnifique fonction qui dessine un carré. Oui. C'est les versions courtes, ça ça. Non, mais là on sait, on sait plus ce que ça fait. C'est plus court. Vous savez, quelquefois plus court, c'est pas mieux. Hein. Pourquoi, pourquoi vous rigolez Expliquez-moi. Alors ça dessine toujours un carré. Voilà, moi j'aime bien. Euh, vous verrez plus tard que ça donne du sens de. D'ailleurs ceux qui font le thème avec moi, je vous ai déjà dit ça. Ça donne du sens de donner aux fonctions et aux variables des noms qui, qui ont du sens. <rire> voilà. Répétition en français, c'est très très mal. Euh, ça ne va pas être forcément très très long, mais, mais voilà. Donc forward, FD. C'est sûr que c'est un peu plus long à écrire, mais ça a le mérite de. de plus mais on peut. Voilà, est pas, au final, ça fait la même chose. Mais, mais c'est bien de l'avoir euh, noté. Alors, l'avantage d'écrire des fonctions, c'est que après, c'est des choses qu'on peut reprendre dans d'autres programmes. Hein, des choses qu'on qu peut réutiliser après. Alors, je sais que là, votre, votre, enfin, le, le but principal de, de ce cours, ça ne va pas forcément être euh, que de faire des, bouger des tortues. On va essayer de faire des choses un petit peu plus intéressantes. Donc, il faut commencer à prendre des bonnes habitudes maintenant, en se disant qu'après, ça pourra euh, ça pourra servir à quelque chose. Donc, voilà une fonction que je peux mettre après dans un autre programme, et que je peux utiliser pour faire des carrés. Et puis, à partir de la fonction carré, on peut écrire une autre fonction qui fait, je sais pas, un beau dégradé de carré comme ça, etc. etc. Bon, alors, elle est, elle est pas mal, cette fonction, mais, mais elle pourrait être mieux. On va aller voir ici un petit peu euh, ces histoires de paramètres. C'est bien de dessiner un carré, mais là, mon carré, il a toujours la même taille, il a toujours la même couleur. un peu ennuyant. Alors, on peut faire mieux. Je vais faire ça là. Donc, on peut définir ce qu'on appelle des paramètres. C'est que les fonctions, euh, enfin, en l'occurrence, dans ce cas c'est un petit peu comme en maths. Euh, on peut définir des, des paramètres qu'on va pouvoir utiliser à l'intérieur de la fonction. Et puis, ça nous permettra après d'utiliser cette fonction en lui, donnant, en lui donnant des valeurs différentes. Et puis, ça aura pour effet qu'elle dessinera des choses différentes. J'explique. Euh, si je prends, par exemple, ici, taille et couleur. On va faire juste la taille. Il ne faut pas y aller trop vite. doucement et puis ici que, que je remplace le, le 100 par ce paramètre taille que, que j'ai défini pour la fonction, Eh bien je peux après appeler la fonction euh, en lui donnant une valeur comme ça, et puis qu'est-ce qu'elle va faire Donc ça c'est l'appel de la fonction, ça c'est la définition de la fonction. On va faire les choses bien, on va une nouvelle page, on va copier ça, Donc j'ai dit ça. Ça c'est la définition de la fonction. Donc on définit une fonction toute générale qui peut dessiner un carré. Mais là il ne va encore rien se passer. Le code quand on va l'exécuter, il va juste voir ah tiens voilà une fonction qui permet de dessiner un carré. C'est tout. Et puis là, on fait appel à cette fonction. Donc, on l'exécute. C'est-à-dire, pour ceux qui font latin, id est, on l'exécute. Donc, on lui fait faire quelque chose. On utilise la définition, et puis on lui dit, maintenant, utilise cette définition, exécute ça, avec euh, le paramètre taille égal à 150. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le programme bah, Il va prendre ça, et puis, il va faire quatre euh, fois, forward, avec comme taille 150. Et puis, write d'un angle de 90 degrés. Il va faire ça quatre fois. Donc, tac. un peu plus grand maintenant. Et puis, on peut... On peut l'appeler la, plusieurs fois, cette fonction. Faisons ça, par exemple. Qu'est-ce que ça va faire 4 carrés De plus en plus grand. C'est beau, hein Moi, je trouve que c'est Voilà. Puis on peut en rajouter d'autres, des paramètres. Par exemple, on peut changer la couleur. Euh. Et puis dire que ça, on veut que ce soit bleu. Non. Ça, on veut que ce soit rose. Ça, on veut que ce soit vert. ça on veut je savais pas que ça existait mais voilà une couleur Ouais, moi je le vois, mais vous voyez, vous voyez autre chose. Donc voilà une manière d'ajouter des, des paramètres. Donc vous allez voir aujourd'hui la notion de variable. Alors un paramètre, vous verrez, c'est expliqué un dans le chapitre. C'est un peu comme une variable, mais pas tout à fait. Hein? Donc ça permet ici de définir quelque chose de tout général. Et puis, une fois qu'on l'exécute, on peut préciser un peu plus les choses. Euh, donc voilà quelque chose de très très utile en programmation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus Est-ce que vous avez tout compris Est-ce qu'il y avait des choses passionnantes et intéressantes que je devrais vous expliquer encore Il y avait des jolies fleurs à faire. Hein, donc j'ai tout simplement repris ça. Je l'ai traduit en français. Et puis, euh. donc euh, voilà enfin, il y avait un, un autre programme à faire c'était de définir n'importe quel euh, pentagone on a ici peut faire le nombre de côtés et puis ici donc si on fait le nombre de côtés on va répéter autant de fois qu'il y a de côtés. et puis L'angle dont on va tourner, c'est 360 divisé par le nombre de côtés. Il me semble. Mais quelques connaissances en mathématiques me disent que donc un carré, un truc à cinq côtés, un truc à six côtés, et un octogone. Bon. Ouais. Ah oh non! Voilà, puis on peut, on peut continuer comme ça. On peut choisir une couleur différente pour chaque côté aussi. Non, bon, je, je vais arrêter là. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, au programme d'aujourd'hui, on a les variables et les branchements conditionnels. Donc, votre programme va prendre des décisions. Oh, oui Il y a une euh, fonction euh, qui permet de choisir des couleurs aléatoires. Ah, euh, ouais, bon, c'est pas la solution facile, c'est... La... Bon, il, faut, il faut le mettre, on peut le mettre ici, par exemple. Je vais demander à chaque fois. Il y a, a, a d'autres manières de faire, il y a, a d'autres structures de données, des, des types de variables particuliers qui permettent après d'aller remplir comme un tableau.